pour les emplacements des planètes durant le mois de janvier. Outre que Jupiter, euh, Saturne, Pluton sont dans le Capricorne, Uranus est dans le Taureau. Il va arrêter euh, sa rétrogradation le 6 janvier et il va recommencer son transit direct le 13 janvier. Neptune est dans les Poissons, Vénus va changer de signe le 13 janvier pour quitter le verso et entrer dans les poissons, où elle sera en exaltation. Le soleil va quitter le Capricorne le 20 janvier pour entrer dans le Verseau, dans son exil. Mercure va quitter le Capricorne le 16 janvier pour entrer dans le Verseau aussi. Mars va quitter le Scorpion le 3 janvier pour entrer dans le Sagittaire. Quels sont les indices ou les éléments déclencheurs qui nous indiquent que des changements sur un rythme rapide seraient au menu ce mois, ce mois de janvier? Il y en a plusieurs, en fait. Le mois de janvier va commencer, ou bien a déjà commencé par Mercure, déjà passé euh, le 31 décembre 2019, par le degré où se produisait l'éclipse solaire le 26 décembre 2019 pour activer davantage l'énergie de cette éclipse, dont l'énergie s'étend sur les prochains six mois. Nous avons aussi Vénus qui est dans le Verseau. Le Verseau Étant gouverné par Uranus, la planète des changements et des surprises, le verso influence une énergie surprenante, contradictoire, innovante, intuitive et originale. Nous avons aussi la conjonction de Saturne-Pluton, qui sont dans le Capricorne, qui est déjà en place, mais qui va être précise le 12 janvier, comme vous voyez, ils seront collés-collés et cet élément sera le plus puissant euh, qui va déclencher les changements et les transformations en 2020. Ces deux grosses planètes travailleront étroitement toute l'année 2020 et vont émettre les énergies propices pour assurer les transformations ou à tout le moins les améliorations que nous allons faire dans notre vie. Cette conjonction entre Saturne et Pluton coïncide avec d'autres aspects assez importants. Elle coïncide avec euh, euh, la pleine lune et l'éclipse lunaire qui auront lieu dans le Cancer le 10 janvier. Elle coïncide aussi avec une autre conjonction étroite entre Mercure et et le soleil en Capricorne, et aussi tous ces aspects coïncident avec un carré qui est fait entre Chiron et Jupiter. Chiron qui est dans le bélier. Tout ça pour dire, nous pourrions expérimenter beaucoup de rébellions contre des décisions prises, soit au niveau des gouvernements ou des sociétés ou des entreprises, et surtout parmi les jeunes qui vont refuser certains règlements ou décisions. Et certains parmi ces jeunes rebelles réussiront à forcer les autorités à changer certains règlements. Ces rébellions euh, seront euh, prononcées et accentuées davantage et deviendraient plus agressives en février quand Mars entrera dans le Capricorne où il sera en exaltation et où il fera lui aussi un carré avec Chiron. Donc ça va être à suivre dans les prévisions de février. Le 20 janvier, le soleil et Mercure seront entrés dans le verso et Vénus sera entrée dans les poissons où elle sera en exaltation et où elle sera en conjonction avec Neptune. Et les deux, Neptune et Vénus, feront euh, des carrés avec Mars qui est en Sagittaire. Le Sagittaire étant la neuvième maison du Zodiac qui correspond aux publications, aux médias, à la spiritualité et aux religions. Et Mercure et le soleil étant dans le verso et faisant des carrés avec Uranus, tous ces aspects combinés signifient que nous devrions nous attendre à voir dans les médias et entendre des nouvelles concernant des personnages religieux ou artistiques ou des personnages des médias en général. Et ces nouvelles seraient soit des rumeurs ou bien des faits, mais elles seraient des nouvelles très surprenantes, donc pas des nouvelles ordinaires que, que nous entendons tous les jours, euh, normalement. Le 24 janvier, une nouvelle lune aura lieu dans le Verseau, faisant un carré avec Uranus. Et on va en parler davantage ou en détail dans les prévisions de chaque signe. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions, aux prévisions propres à chaque site. Bonjour, chers Sagittaires. Voici vos prévisions pour euh, euh, le mois de janvier 2020. Pour vous, chers Sagittaires, le regroupement des planètes dans le Capricorne est dans votre deuxième maison. Et en plus, Mercure, le gouverneur de votre dixième maison, la maison de la profession, s'est joint aussi à ces planètes qui sont dans votre deuxième maison pour ajouter l'énergie intellectuelle aussi à cette maison de revenus. Toutes ces énergies combinées dans cette maison sont très propices pour ceux entre vous qui cherchent un emploi ou qui débutent un emploi ou qui veulent changer d'emploi ou se lancer en affaires. Il faudrait juste mettre les efforts nécessaires pour ce faire. Surtout avec Vénus qui est dans votre troisième maison et qui va vous rendre très active au niveau social et va vous faire sentir très bien dans votre peau. Des idées innovatrices pourraient venir soudain à votre esprit pour ceux entre vous qui aimeraient se lancer en affaires. Uranus fait des beaux trigones avec Mercure, Jupiter et le Soleil dans votre deuxième maison. Donc, attendez-vous à une amélioration importante dans vos revenus, chers Sagittaires. Avec l'éclipse lunaire dans votre huitième maison dans le Cancer, le 10 janvier, ceux parmi vous qui font affaire avec des clients ou des partenaires d'affaires verront des revenus supplémentaires provenant de ces relations. Cette période du début du mois jusqu'au 13 janvier sera très propice aussi pour demander un prêt bancaire ou une hypothèque, par exemple, pour, euh, euh, pour vous lancer en affaires. Mars, euh, Mars dans votre signe va vous apporter beaucoup de vitalité. Mars va être dans votre signe à partir de 3 janvier. Pour tout le mois de janvier, donc Mars dans votre signe va vous apporter beaucoup de vitalité et de dynamisme dans vos activités et vos démarches ainsi que dans vos tâches quotidiennes professionnelles ou personnelles et vous donnera une très belle énergie durant son transit dans votre signe. Mars faisant un carré avec Vénus dans votre quatrième maison pourrait aussi signifier la nécessité de changer de foyer ou de résidence ou même de pays pour des raisons professionnelles. La nouvelle lune dans votre euh, troisième maison, dans le Verseau, le 24 janvier, donc toujours les déplacements sont sur la table soit pour entreprendre des études ou pour travailler ailleurs. La troisième maison, c'est la maison, entre autres, des déplacements et des études. Donc, en général, un très beau début de l'année pour vous, chers Sagittaires. Il faudrait juste que euh, vous ne ratiez aucune des opportunités qui se présenteront et d'en profiter au maximum. Donc voici un aperçu du mois de janvier. Je vous donne rendez-vous euh, dans les prévisions hebdomadaires dans lesquelles je vous détaille les énergies de chaque semaine afin de les utiliser judicieusement. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.